Je m'appelle Oedrago Mohamado. Je suis un artisan. J'ai fait des sacs en cuir. J'ai appris ce, ce métier parce que je n'ai pas eu la chance de faire à l'école. Mon père aussi était un en... riquinerie. J'avais 7 ans que j'ai commencé à, appruire, à faire les sacs. Là. Bon, maintenant je travaille pour moi. Parce que notre père est décédé. Nous travaillons par famille, parce que tous mes petits frères n'ont pas fait l'école aussi. Moi c'est Vidrogo Mohammadou, lui c'est Vidrogo Mohamadi. Il est en train de faire un sac d'âme. Il fait la forme de sacs là d'abord, et puis il fait les dessins au dessus. On ne vit pas bien, mais pour ne pas voler là, il faut, il faut travailler, sinon on ne vit pas bien. Mais si tu travailles là, tu es un peu tranquille, tu ne vas pas manger l'argent de quelqu'un, tu ne vas pas mentir encore. Comme on n'a pas un autre métier à faire là, et puis on n'a pas fait l'école là, forcément on va travailler ça.